Voici un œuf de Pâques, construit sur du papier pointé. L'unité est le centimètre. Par exemple, le segment OA, OA, ou OB, ou OC, ou OD. Chacun mesure 4 cm. Proposons un programme de construction pour cette figure. Comment s'y prendre Je trace le cercle de centre O et de rayon 4 cm. Puis, je trace deux diamètres perpendiculaires AC et BD. Je trace la demi-droite CD et la demi-droite AD. Je trace un arc de cercle de centre C et de rayon CA. Cet arc de cercle va couper la demi-droite CD au point E. Et après, je trace un arc de cercle de centre A et de rayon AC, de 8 cm bien sûr. Cet arc de cercle va couper la demi-droite AD au point F. Et finalement, je trace un arc de cercle de centre D et de rayon DE qui est égal à DF, pour la symétrie de la figure. Et bien sûr, si je trace correctement ces arcs, on trouve cette figure qui rappelle un œuf de Pâques. Bien alors, cherchons le rayon du demi-disque rose. Celui-ci, quel est son rayon bon, 4 cm, on vient de dire. Quel est son R L air L'air rose, c'est la moitié d'un disque, donc c'est la moitié d'un disque. L'air, c'est pi fois le rayon au carré, 4 au carré qui est égal à 4 par 4, 16, 16 pi sur 2, 8 pi. Bien sûr, il s'agit de centimètres carrés. Trouvons maintenant le rayon du huitième de disque vert. Le disque vert, comme vous constatez, ce disque vert, c'est un huitième, cette partie, c'est un huitième d'un grand disque que vous imaginez par ici. Quel est l'air de ce huitième de disque Pi fois 8 au carré sur 2 fois 2 fois 2, on divise par 8. Ce qui nous donne de nouveau 8 pi cm2. Puis, il nous dit que le segment AD mesure 5,7 cm. Du coup, combien ça mesure DF DF est égal à AF moins AD qui est égal à 8 moins 5,7 égale 2,3. Après, on va calculer l'aire du triangle ACD. L'aire du triangle ACD. La base c'est AC. La hauteur correspondante c'est DO sur 2. ACC 8 8 fois DO qui est 4 sur 2 est égal à 16, bien sûr, cm2. Et finalement, calculons l'air de ce quart de cercle. R bleu. Quart de cercle, donc divisé par 4. On calcule l'air du disque, bien sûr. Un quart de pi fois. Quel est le rayon de ce quart de cercle on vient de calculer df. Df c'est 2,3. Donc c'est 2,3 au carré sur 4pi. Et bien sûr, à la fin, on va remplacer pi par une valeur approximative pour ne pas avoir des erreurs. Et maintenant, quel est l'air total de cet œuf de Pâques? De Pâques. D'abord, c'est l'air rose. 8 pi, Plus l'air verte 8 pi fois 2 c'est ce huitième de disque et si je remets ce huitième de disque de ce côté là on constate que le triangle ACD a été comptabilisé deux fois autrement dit je soustrais l'air du triangle ACD parce qu'elle a été comptabilisée deux fois et plus l'air de ce quart de disque c'est à dire 5,29 sur 4 pi. On peut mettre pi en facteur par ici. On peut remplacer pi par une valeur approximative et tout le résultat. Si vous faites bien le calcul, ça nous donne environ 63,5. Le résultat 63,5, bien sûr, cm carrés. Arrondi, bien sûr au dixième de centimètre carré. Bien sûr, on pourrait calculer aussi la longueur de ce pourtour, c'est-à-dire tout ce qui fait le tour de ce cet œuf de Pâques. Alors, le périmètre ça va être égal avec la longueur de ce demi-disque, 2 fois pi fois le rayon qui est 4, divisé par 2, parce que c'est un demi-disque, plus cette partie est égale à celle-ci. Au total, ça fait un quart d'un cercle. Un quart d'un cercle. Deux fois pi, fois le rayon, 8. Je le rappelle, celui-ci, c'est un huitième de disque. Donc un huitième plus un huitième, ça fait un quart. Et après, on additionne ce quart de ce disque la longueur de ce quart de cercle. 2 fois pi fois le rayon 2,3. Pour ne pas avoir une erreur très grande, d'abord on additionne les nombres sans π. 8 pi sur 2, ça fait 4pi. Plus 16 pi sur 4, 4 pi plus, là on simplifie, 1,15 pi. 4 pi plus 4 pi plus 1,15 pi, 9,15 pi. Et finalement, on va taper à la calculette, et le résultat, c'est 28,7 cm. Surtout, il ne faut pas oublier, quand on passe des valeurs exactes, aux valeurs approximatives de mettre ce signe qui veut dire que c'est approximatif. Le pourtour de l'œuf mesure 28,5 cm. La surface de l'œuf mesure 63,5 cm². Récapitulons ce qu'on vient de faire. Cette figure qui rappelle un œuf de Pâques ou qui modélise un œuf de Pâques est constituée des figures suivantes. Ici, on vient de tracer un demi-cercle. Ici, on a un demi-disque de rayon 4 cm. Et après, on a tracé Centre C, un huitième de cercle qui coupe la demi-droite CD au point E. Et de l'autre côté ici, on a tracé un autre huitième de cercle de centre A de rayon de 8. Et cet arc coupe la demi-droite AD au point F. Et finalement, on trace un arc de cercle de centre D et de rayon DE qui est égal à DF. Le problème nous dit que AD est égal à 5,7 cm. On le croit et en quatrième, on va démontrer si c'est exact ou si c'est environ 5,7 cm. Grâce au théorème de Pythagore qui va nous dire que ça... Ce côté fait environ 5,7 cm. Mais pour l'instant, cette approximation nous suffit. Et en calculant les aires de chaque demi-disque, huitième de disque, quart de disque, on a trouvé l'air total, c'est d'environ 63,5 cm. On peut aussi vérifier visuellement en comptant les petits carreaux qui sont ici de côté 1 cm. N'oubliez pas que tous ces petits carreaux ont le côté 1 cm. On peut voir environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et quelque chose, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, presque 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, et moitié, 26, 27, 28, presque 29. Et puis, les petits morceaux qui restent ici, ça s'approche, bien sûr, de la moitié de 63, parce qu'on vient de calculer juste la moitié, donc environ 31 cm². Autrement dit, au-dessus de BD, se trouve environ 31 cm comme celui-ci, dont le côté mesure 1 cm.